As du cas c'est pas mal si on trouve la pièce au début mais il n'y a pas beaucoup de pièces. On a pas du tout. Il y en a un c'est le mousse. Je pense que c'est quand même As du cas. J'aime bien Onyxia depuis les morts vivants. Ouais mais les morts vivants c'est beaucoup plus faible quand même. On a le mousse. C'est intéressant. Ouais. Donc on peut faire le, le, le play strong de Das du casse Bon il n'y avait que Mousse après sinon on, on décale juste le pouvoir hein, mais là sur les, le, la taverne 3 on va pouvoir faire le pouvoir c'est hyper fort. En fait ce qui n'est pas évident dans cette méta, la, la difficulté elle va être sur le, le timing de recherche, le timing de up dans la 5, dans la 6 principalement. Parce qu'en fait il faut considérer que le. Qu'on cherche pas forcément que les morts vivants. Et donc parfois il faut rester en 4. Parfois on va chercher la 5. Là où avant, même si on devait tempo, il fallait quand même surtout chercher la 6. Donc là il y a plus de polyvalence, il y a plus de compo. Donc forcément il y a un petit peu plus de difficulté. Ce qui fait qu'on peut parfois faire une petite erreur en termes de recherche. Et finalement le, on, on, on la paye. En gros il y a un peu deux écoles. En gros soit on, on a une ou deux cartes clés ou plus ou moins clés. Et on focus à fond une compo quitte à faire des rôles, et là ça rend la game RNG, ou alors on essaye de prendre un peu ça, prendre un peu ça, essayer de tempo. Le problème de cette strat, ce qui s'est passé la game d'avant, c'est que si on commence à perdre un combat, ben en fait notre strat d'attendre entre guillemets les cartes importantes, ben, elle tombe à l'eau parce que finalement notre tempo n'est pas réalisé, ou du moins ne fonctionne pas parce qu'on perd les combats. Alors que la strat un peu, euh, je force une compo, ben finalement, que l'on perde les combats ou qu'on qu les gagne, ça ne change pas grand-chose parce que la strat reste la même et on sait où on va. Bon, je pense que ma stratégie polyvalente, elle est de, de polyvalence elle est plus intéressante et elle est plus adaptée à cette méta. Mais c'est vrai qu'elle demande un poil plus de précision. Donc c'est ça, hein, de toute façon. Les prochains tours, on vend la 2-2 et on fait pouvoir. Enfin, après ça dépend en vrai, on peut aussi re-up. Hein. Et vraiment la taverne est horrible, on a le, la possibilité de drop. Mais ça, c'est important à comprendre. Donc, euh, on n'est pas dans une méta binaire où euh, on va jouer soit mort-vivant, soit lock. Et donc, il faut un petit peu attendre. Et vous voyez, il y a une game comme ça qu'on a joué tout à l'heure où on avait quelques morts-vivants. Je me suis mis en mode focus mort-vivant pour Roll pour Anubarak. Et en fait, je ne l'ai pas trouvé et ça fait que la game était finalement ratée. Donc euh, ouais, c'est ça, c'est une méta non-binaire en somme, tout à fait. Et ces métas là elles sont hyper hyper techniques, elles sont intéressantes, mais c'est vrai qu'elles prennent un peu plus de temps que juste se dire ça c'est fort, ça c'est pas fort. Parce que finalement la méta d'avant, elle était quand même facile à comprendre. quoi. Il y avait des compos fortes, des compos faibles. Et puis à partir de là, euh, pour le coup, la stratégie roll, elle va. Et la stratégie roll, c'est la plus facile. Ah. Alors ça va pas trop ensemble. Mais c'est pas si mauvais. Quoi que c'est un peu naze en vrai. J'ai envie de re-up. Je crois que je vais re-up. Je crois que je vais re-up. Un gars dans ma game vient de finir avec un Goza à 35k dommage. 35 000 Une idée de comment il la stack Tarek Goza Bah, avec les 35 000, mec. Comment il peut Non, je vois pas. Tarek Goza Qu'est-ce qui donne l'attaque Encore les points de vie. Encore, tu me dis 35 000 points de vie. Je te dis OK Mais 35 000 d'attaque est-ce qu'il y a un truc qui combatte avec l'attaque Ouais mais c'est pas avec promo Drake, c'est avec une combo. <rire> à part si tu lui laisses 350 tours, mais <rire> j'imagine que la game elle a pas duré non plus euh, 300 tours. Là c'est intéressant en vrai. Eh non je vois pas. Ah c'est pas mal ça. Euh, ouais, c'est plutôt cool en vrai. En plus, j'ai même le rôle pour ça et ça. Ça, ça, ça, c'est bien, ça se scale bien, ça fait 4-4. C'est -4. de la puissance, c'est de la beauté. Je vais geler parce qu'Elise c'est une carte incroyable. Bah écoutez, ça me plaît. Hein. Prochain tour, c'est combien C'est 9, on peut pas. Ou alors on vend quelque chose et on fait pouvoir. Ça a presque du sens, Bullboard. Après, on peut acheter au compte-gouttes. Hein. Genre, on achète. De toute façon, si on a Elise, on a envie de rôle. Donc, euh, c'est pas si dérangeant de tu pas faire le pouvoir. Hein. A ma à non, en vrai, l'attaque, je vois pas. Je vois pas comment tu peux faire un million d'attaques. Enfin, 35 000 d'attaques, mais c'est pareil. Un hein. million ou 35 000, je pense que dans tous les cas, elle a dû partir en combo, mais. pas inverser encore il y avait un truc qui a inversé avant il y avait il y avait une carte qui a inversé l'attaque la, la, et les points de vie. Il n'y a plus ça. Boule de stat et chronormu Boule de stat et chronormu Bah, chronormu, et. la la ça change quoi chronormu c'est là il, il, il dit que c'est Taregosa la carte Bref Bon ça passe Et il a une taverne de moins hein. ça c'est quand même hyper intéressant Ah j'aime bien ça J'aime beaucoup ça Ouais, je vais faire ça. Ça, c'est sûr. La question, c'est est-ce qu'on préfère menace sur un sensei ou plein le dos Menace sur un sensei par rapport au prochain tour. Parce qu'au prochain tour, on va up et acheter quelque chose. Juste ça, up, achat, sans faire le pouvoir et on continue à le diminuer finalement. Et en même temps, on tient avec euh, nos, nos combinaisons sympas. Rambo style. Bon on est pas trop mal, on est à 24 mais Nordboard il est quand même ok. La question c'est est-ce que le up a du sens On va passer ce combat. Taverne 4, mais il a perdu tous ses combats donc lui c'est.. On, trop... on peut pas trop savoir la puissance qu'il a. Je pense qu'il est sur les 8 gold, Est-ce qu'on est bien On est pas mauvais sur les weigold. C'est vraiment une game compliquée. Hein. Vous vous bien. Ouais, bah c'est up and uh, ça. Un Greta, Greta c'est incroyable hein. La gangropter c'est cool aussi. Hein. Gangropter c'est très très sexy hein. Rennes, j'ai pas trop envie là. J'ai quand même des, cartes de con, des vraies cartes de construction. Greta, c'est l'ardeur. Après, euh, on n'a pas l'ardeur. En gros terre, c'est plus sûr. Ouais, c'est exactement ce que je disais euh, finalement au début de la, de la game. C'est que soit on se dit, j'ai vraiment envie de faire la compo top 1, Greta, l'ardeur. Si t'as pas l'ardeur, qu'est-ce qui se passe Bah, Tu finis souvent top 8, top 7. Par contre, de temps en temps, tu vas faire top 1. Après, c'est un risque à prendre qui est mathématiquement pas bon, je pense. Il y a trop de top 8, top 7 pour quelques top 1. Et après, il y a le truc plus safe, Grand Groupe Terre. Grand Groupe Terre, c'est très bien. Ça peut faire top 1, top 2, mais il ne faut pas que les adversaires aillent roll. Par contre, si les adversaires jouent un peu comme nous, un peu tempo, et voilà, ils font des choses, on va dire, classiques, ça, ça peut vraiment être une carte forte. Donc, je vais plutôt partir sur Grand Groupe Mais c'est vrai que si jamais vous... Bah typiquement si vous faites une ou deux games par jour et que vos games vous voulez vraiment qu'elles soient exceptionnelles là on partirait plutôt sur la Greta mais là mon objectif c'est quand même plutôt de... de jouer de manière correcte entre guillemets et de pas vous apprendre à faire n'importe quoi et je pense que là partir sur Greta c'est un peu n'importe quoi Après s'il y a Elisa, Greta et euh, un truc naze Enfin euh, Mantid, pardon, Greta et je sais pas Uther bah, je vais quand même plutôt prendre Greta qui est une carte de construction Plutôt que Mantid qui est une carte pure tempo Sachant qu'en tempo on est quand même pas non plus euh, à la ramasse quoi Là le magma lock. Je crois que je vais le laisser tomber Bon c'est pas mal démon ou c'est un peu faiblard Je crois que ça me choque pas drôle Pour trouver le... Bon le maître de guerre il va être gros non 6 Bon le maître de guerre par contre on va l'acheter On va déconner Le guerre on va l'acheter quand même Ça on vire. Ah. <rire> Ça je vais l'acheter hein. On va manger 4 créa Elle va partir hein. J'ai envie de garder ça Non c'est le play hein. Elle est trop importante hein. L'Urzul là en plus euh... c'est trop important casseur, il euh, n'y a, a pas trop de compo casseur pour le moment j'ai l'impression dans la méta oula Et ça passe oula pour 8 il est à 2 sur 5 ah non non c'est l'autre j'ai de me, <rire> me dire c'est bizarre mais non non rien d'alarmant ok euh, bon on peut pouvoir, on vole pas mal de cartes en termes de pièces c'est plutôt bien Ah ça c'est important, même si c'est un peu tard, pas trop tard, il nous manque combien Il nous manque deux. Ah bien bien, intéressant, je on peut le virer. Ça ou ça? C'est un peu pareil en vrai. Je pense qu'il vaut mieux avoir des taunts, j'imagine. J'imagine vaut mieux avoir des taunts, mais. Ah, c'est dur à dire en vrai. On a mangé ça, mais on s'en moque, je crois. On peut faire de la stat. On peut de toute façon au prochain tour il y aura plus de créa dans, le, dans, le, dans la taverne. Mais bon par contre il y avait Urzul, on a mangé un Urzul mais c'est pas grave, on l'enlève pas du, des itérations. Ouais, il y a pas mal ce bord quoi. même de mon adversaire J'avais pas le player Zul, je pensais pas que c'était si fort C'est pas incroyable hein mais c'est une très bonne carte Faut jouer contre le mort euh, C'est quand même pas mal, ça grossit vite Con hein. up pas après, il y a Mecha. Ah, si. Il y a le roi des... des démons qui est quand même fort. Je peux virer ça. Je peux faire ça. Peux faire ça. Ça. Un drôle. Ok. Il y a 6 créas, on a 6 démons, on mange tout. Ça, si on le trip, c'est super, c'est un gros bébé. Et voilà, hein, c'est un poil lent, mais on est que tour 10. Hein. C'est ce que je vous disais, c'est que si on joue contre quelqu'un qui a high qui a vraiment une compo de fou et nous bat, sinon, ça peut tenir. C'est peut-être un poil ledge, mais bon. En fait, il faut trouver vraiment un maximum d'élémentaires gangrenés. Bon, là, on n'a pas de chance. On n'a pas trouvé le, le contre-maître. Parce que le contre-maître, on rajoute quand même beaucoup de statistiques avec. Le Légion Overseer. Bon, lui, il est vraiment bien. Il est une belle compo. Hein. Casseur, déflecto, double, machin. C'est très intéressant. Après, les autres, on n'a pas trop d'infos. Euh... On n'a pas d'infos. Bon, lui, il fait toujours peur. Mais après, il est taverne, euh... il s'est fait taper. Ah, C'est compliqué. Lui, il a l'air vraiment au-dessus des autres. Même si lui, il a l'air pas mal aussi. Une remontée est encore possible. Ça mange, ça mange. T'as bien fait de prendre Gangro par rapport à Greta. J'aurais sûrement pris Greta, mais avec le recul, je pense que ça aurait été un mauvais play. Bah, je pense que c'était un mauvais play, ouais. Après, c'est sûr qu'il y a des spots où tu vas choper tout de suite l'ardeur derrière et tu vas... tu vas être deg, mais... Faut faire des, des, des plays qui sont bons sur le, le moyen long terme quoi. Et là je suis pas très confiant. En hein. neuf je suis quand même. Euh, je pense que cette game elle va être compliquée. On verra. Ça, bah, ça peut dépendre de notre adversaire. Ouais bon lui il fait particulièrement peur. Il joue des démons. On a pas trop l'info sur ce garçon. Est-ce qu'on mange ou c'est gridé Il y a une chance sur... Mais je pense qu'il faut prendre ce risque-là. C'est un peu grisy, mais... On doit prendre des risques à ce moment-là de la game, j'imagine. Fort mobile, c'est pas mal. Ça passera pas. Ça Passera pas, je crois que ça passera pas. On peut toujours être surpris. Hein. Alors, pourquoi j'ai pris le taunt tout à l'heure à la place du 4 à natir C'est pour bloquer les Leroy. Parce que parfois, quand les adversaires jouent à démon, ils jouent des Leroy et le Leroy il peut aller là-dedans. Voilà, ça peut me permettre de gagner un combat qui aurait été perdu d'avance. Salut le doc, comment ça va Hello, hello, bienvenue à vous en tout cas. J'espère que vous allez bien. Merci Camarix, merci pour l'expérience de qualité que tu nous fournis, cher Fichou. Et eh ben, merci à toi. Merci pour ton soutien. Et merci à le doc pour le prime. Merci beaucoup. Merci pour votre aide. On est un peu limite en stat. Hein. Franchement, ça manque du Légion. On avait le petit Légion, là. On aurait... Pas le double, mais on aurait bien un tiers de plus en puissance. Et ouais, je, je pense que je vais... Je me vois pas gagner, là. Heureusement qu'on a Urzul, mais. Je la sens mal cette, euh, cette game. Je pense qu'on va faire top 5. Euh... Non, on est devant, je crois. Quoique. Pas sûr, ouais. Bon, ça, ça value bien. Ah on est derrière Pas de BZF hein Après la question c'est est-ce qu'on peut Ah non non c'est bon Pas de BZF hein je l'ai dit hein Pas de BZF C'est pas mal hein. En plus, ça active l'effet. Ça Et roll. Ah, j'y crois. Faut pas y croire mais j'y crois, hein. franchement. Ah c'est dommage de ne pas le tripler lui. Si on arrive à, à avoir un truc qui a 100 points de vie, c'est gagné. Hein. Lui il joue des mechas. Il a gagné contre le mort, il a perdu le combat d'avant. Il a perdu contre le. contre. Contre le gars contre qui on a fait égalité. On y croit. Bon, lui, il met des tartines à tout le monde, c'est le top 1 pour le moment. Si on triple ça, si on triple ça, il y a moyen. Bon, encore faut-il passer. On est un peu protégé d'Eliroy, on a un truc qui fait pas mal de value, 80 life. Moi j'aime bien cette compo, elle est jolie hein Parce que chaque tour qui passe, on prend de la statistique. Ça c'est génial, les c'est compo... les com... pour ça que Massacreuse c'est une compo que... Enfin, personnellement je la trouve sympa, mais je pense qu'elle est aussi pas mal appréciée. Même si elle est faible dans la méta actuelle, mais... Ils auraient pu d'ailleurs changer la, la massacreuse Peut-être repasser taverne 4 et faire un truc Enlever un peu de stats, plus 2 plus 1, taverne 4. Ça aurait été peut-être trop fort. Non oh non pas là-dessus Oh ça se met tellement mal Je pense qu'on était pas trop loin derrière en vrai C'est vrai est là il un peu frustrant Je ne pas qu'on était devant mais... Oh waouh Oh waouh c'est incroyable hein. Pourtant ça s'est vraiment mal tapé hein. Oh la, la puissance des points de vie hein. La puissance des points de vie La compo points de vie Tout est homogène et on va faire top 2 hein. Je Rejoue contre lui. Pas faire tombe. Trop tard pour Ursul. Triple. Please. Moyen. Ouais, hein. Un petit Bran qui trèfle. En vrai, est-ce qu'on va pas chercher Bran? zap, hein. zap c'est pas mal quand même. Garde furie des vents, c'est cool. C'est chaud, c'est chaud. Ah j'aime trop cette game. Ah c'est trop bien, déjà pouvoir jouer, faire top 4 avec démons, et encore un, un, une, une game qui est quand même pas très bien réussie. Hein. On n'a pas eu des trucs de tarés. Hein. Enfin je trouve hein. Oh lolo lolo lolo. Il y a moyen mais il y a moyen là, ça joue, ça joue. Ça passe hein, quoique bah, quoi que. Ouais, 200, 213 hein, 213 c'est la carte anti-méca, euh, anti hein. les points de vie. hein. Non mais c'est incroyable, il y a eu un patch et en demi-finale c'est méca contre démon. C'est trop bien en vrai, ça veut dire qu'ils ont réussi leur patch, juste cette game là. En fait ce qui fait que nous on peut exister, c'est parce que Mecha existe là. En tout cas dans cette game là, hein, chaque game a sa vérité. Hein, mais mais le fait que finalement nous on n'a pas un deck, on n'a vraiment pas une compo qui est très forte. Hein. On est tour 13, notre compo elle est moyenne. Mais on a des très bons matchups et dans les très bons matchups Mecha en fait partie. Bon je pense qu'on va quand même faire top 3. Lui il joue les démons, il a beaucoup de stats, il a possiblement plus de statistiques que nous. Est-ce qu'on voit un Zap Mais je pense pas. Le, le mieux, ce serait, euh, ce serait Baron. Mais ça que Baron, avec ça, c'est vraiment une, une, une folie. Hein. Une folie sans, sans nom. Hein, mais... Bon, en tourlooper, ça marche pas. Hein. Ça fait pas. Je euh... sais pas trop. Peut-être Zap quand même. Zap, ça peut aller chercher un Baron, héroïne Baron, des choses comme ça. D'abord, Baron into Héroïne. Gangro, gros. Ah, gangro gros ça marche pas. Hein. À part si tu le triples. Si tu passes et que tu le triples. Et si je passe. Il est à 14. Hein. Celui qui passe gagne, gagne le, le contre mecha. Hein. Gagne la finale. Hein. Donc, je pense qu'on va plutôt prendre le zap. Il a priori servira plus j'ai l'impression. Ouais. Genre ça peut aller chercher un Leroy, un Mounted, des conneries. Bon voilà ça va. Pas mal. Vous voyez on a bloqué. On a bloqué la carte qu'on voulait bloquer. Donc c'est intéressant. Là vous voyez la, la théorie dans la pratique. Donc ça c'est très important. Comme je vous disais sur Voidlord qui bloque les Mounted. On Leroy et là on gagne. Ah non on n'a pas l'étal. J'ai serré le point mais ça fait 7 et 6, 13. Ah, je vais te le point trop tôt. On joue contre le mort, là je vais pouvoir scaler un peu. Baron est très fort, hein. là. On fait juste clic. Zap, on en a besoin contre lui. Quoique lui on va chercher la 8-6, la 4-4. A... En fait il a un apprenti encore qui est un peu chelou. Après on peut casser les boubous divins. Peut-être en fait, va juste troll en vrai. Là, ça a du sens de cliquer. Bon, en gros, terre. On ne triplera jamais. Hein. C'est pratiquement impossible de tripler Delta 26. Tant que vous le pouvez. Ok. Bon. Ouais, je pense qu'on veut Baron. Baron et ça, c'est quand même... Euh, je pense que c'est win. Donc il qu'il a furie des vents. Il va mourir. Je peux limite le taunté. On verra. Je pense Baron dans un premier temps. Il est possible que... Contre lui, le réfléchi par rapport à la 3-4 qu'on joue contre mort vivant peut-être qu'il est pas si mal c'est pas évident parce qu'en vrai lui son board il est pas très gros après lui son board il, est... il était vraiment pas bon quand on l'a rencontré posi... c'est un peu bizarre ce qu'il a fait je pense qu'on a besoin de garder ça pour aller chercher son baron je pense qu'il va jouer baron lui hein. en fait s'il joue pas baron je pense qu'on gagne tout le temps dynamiteur ouais peut-être dynamiteur moi je pense que baron est meilleur que dynamiteur mais dynamiteur peut être une... quelque chose de ça après ça dépend contre qui on joue donc c'est pour ça que là c'est compliqué ouais c'est une sacrée partie un hein. tour 16 hein. c'est rare hein. et tour 16 et en plus y a... bah, c'est pour ça aussi que la game elle est intéressante c'est qu'il n'y a aucun des trois joueurs qui a roll, c'est à dire qu'il a eu trop de chance on a juste bien construit des... on a fait des choses assez pragmatiques en fonction de ce que nous donnait Bob. Waouh on est encore 3. Il est là, on va le prendre le titu. Ça sert à rien contre lui. Ça sert contre lui, mais au pire, il y aura Mounted ou Leroy. va prendre la pièce pour le prochain tour. Est-ce que je mets lui maintenant J'ai envie de le décaler. J'ai pas envie qu'il s'écrase dans une Mounted. Deuxième maître de guerre Non, c'est super faible, ça. C'est tout petit. Euh... Lui il est gros parce qu'il est triplé et que les, les deux autres ont compoté. mais. Et encore ont compoté avec leur pouvoir et ça. Merci THL. Merci pour le soutien, merci beaucoup. J'aime bien ça. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Le côté furie des vents il est important. Le côté point de vie... Ouais, allez Ah là là, c'est une game de taré hein. Tout le monde s'accroche hein. Ouais, ça c'est important de péter ça Ouais, là c'est trop bien hein. bon, Ça va pas dire qu'on va gagner Ça, ça par contre, c'est... Ah non, il y a la même titre, je suis bête Faut pas taper dans la même titre, sinon on a sûrement perdu Oula, j'ai vu partir là-bas, j'ai flippé. Ah, c'est bien ça. Je sais pas si je vais gagner, mais... Ouais, tous les points de vie là-dessus. Ouais, c'est gros. Hein. Allez, top 2. Et l'autre... Euh... C'est à celui qui a trouvé ses Monty des Celeryoïs quoi. Ouais, il est mal tombé, lui, il arrive dans un dans un dans une demi-finale où il y, a trois, il y a deux démons. Même si en vrai il peut gagner, mais on voit un Titus doré. Je pense, je pense que ça peut se tenter. Je tout, là, je vais tout prendre en termes de pièces, c'est pas mal. On va bien taunter mais. lui qui fera toute la différence. Passe ici. Je peur de rien euh, sauf des Là franchement, euh, je sais pas trop. C'est pas mal cette héroïne contre lui. Je pense que c'était ten... tentable quand même le baron euh, doré. Jouer tellement peu de cartes. Ah, il a des Leroy, hein comme prévu. Pas très bien mis. Ah c'est bien sur lui. Ah zut. Il oui, va ouais. ouais. Non. Ah zut léger. GG, rien à dire dommage ça j'ai pas les statistiques mais je pense qu'on est pas loin d'un 50 50 je pense que si l'autre il a le boubou divin si lui tape pas si le Leroy il tape pas dedans si ça va à gauche c'est bon ouais si proche mais je, je pense que c'est pas mal peut-être avec Baron Doré c'est sûrement bon les PV aussi si ça va pas sur baron enfin voilà il y a plein de si de son côté comme du mien et ce qui fait que on est quand même pas je... Si, si je dois dire un joueur est devant c'est peut-être moi mais je pense qu'on est peut-être plus proche d'un 50-50 ou 55-45, je dirais. Bon, c'est une belle game, hein.